Bonjour les investisseurs, ici Stéphane sur Immobilier. Tout déléguer à une personne pour avoir une solution 100% clé en main depuis la recherche jusqu'à la mise en place des locataires, ou alors tout faire par vous-même avec peut-être quelques astuces de professionnels. Ce sont les deux niveaux de service, les deux possibilités qui s'offrent à vous. Et je voulais profiter de cette visite d'appartement pour justement illustrer ces deux, ces deux solutions qui sont ben, voilà, très différentes aux antipodes l'une de l'autre, mais qui, ben, selon votre, vos objectifs, vos possibilités, peuvent être intéressantes premier cas de figure, vous avez euh, recours à un professionnel, un chasseur d'appartements. Alors, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, je discutais avec un ami donc, qui me connaît, qui connaît mes services et il n'avait pas bien saisi ou je n'avais pas bien exprimé qu'un chasseur immobilier, comme je suis, propose donc, comme son nom l'indique, une recherche d'appartements, d'affaires immobilières rentables. Euh, mais également une solution clé en main qui va jusqu'à la mise en place des premiers locataires. Donc du 100% clé en main, vous ne faites rien, vous ne le souhaitez pas, vous ne le pouvez pas, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez juste la, la solution clé en main, c'est recherche immobilière, euh, gestion des travaux comme c'est le cas ici. Par exemple, dans, cette, dans cet appartement, il y a une cloison qui a été mise pour créer une pièce supplémentaire officielle et pour créer une troisième chambre là il n'y en avait que trois avant. Euh, donc gestion des travaux, euh, euh, un, un comptable qui va savoir gérer également la, la, la fiscalité immobilière que ce soit en location non meublée avec un déficit foncier ou la location meublée avec le statut de la MNP ou l'achat en société SCI, SARL de famille. Euh, que ce soit la mise en place justement euh, bah, des, des meubles, du mobilier, de la décoration. Si vous souhaitez faire de, de l'ameublement et de la décoration, c'est toujours un plus, ça va participer à l'effet coup de cœur et, et valoriser vos loyers, que ce soit encore avec la mise en place justement des premiers locataires et le fait d'encaisser les premiers loyers. Ça, c'est du 100% clé en main et tout ça, un chasseur immobilier. Alors, moi-même, sur Lyon et sur, euh, autour de Lyon, même dans le quart sud-est, je suis à même de proposer cette chose-là, typiquement à des, des chefs d'entreprise, des cadres salariés, des indépendants euh, ou des expatriés qui ne peuvent pas et ne souhaitent pas faire par eux-mêmes. Ça, c'est la première chose, le premier niveau de service, qui coûte plusieurs milliers d'euros, euh, entre 5-10 000 euros et plus, après un pourcentage du prix du bien, selon le projet. Euh, premier, premier cas, vous ne faites rien. Deuxième cas de figure, vous souhaitez tout faire par vous-même, parce que vous avez la possibilité, par exemple, vous êtes, vous êtes itinérant en France, vous êtes ingénieur commercial, vous, vous signalez les routes. Où vous êtes dans le médical et vous avez la possibilité technique de visiter des biens. Et puis en plus, vous aimez ça, vous aimez regarder les petites annonces, appeler, visiter, fureter. Et là, vous pouvez tout faire par vous-même, donc aucun besoin d'un chasseur. Néanmoins, vous pouvez souhaiter avoir quelques, quelques astuces, quelques, une espèce d'accompagnement à distance. Pourquoi pas Alors, vous avez déjà YouTube qui est une source, euh, bah, euh, j'allais dire, un, un puits intarissable de, de conseils de personnes, de professionnels d'ailleurs, qui peuvent déjà énormément euh, vous apprendre gratuitement en y passant un peu de temps. Euh, ça, ça c'est très, très aidant. Et puis, vous avez également eh bien, euh, un service intermédiaire. Par exemple, je propose désormais euh, le fait de savoir détecter des affaires rentables proches de chez vous. Si vous êtes par exemple, vous qui m'écoutez en, en Normandie, euh, en Bretagne, eh l'expertise que j'ai pu développer, en, à Lyon et en Rhône-Alpes est tout ça fait transposable et je peux vous aider comme ça, par exemple avec un, un coaching, avec une, une offre à abonnement, juste le fait de détecter des affaires rentables, et ça, ça peut vous permettre justement d'aller bah déjà de gagner du temps et d'aller directement sur des biens que, que, que, que j'ai validés et qu'on valide ensemble au fur et à mesure et où je peux vous accompagner au fur et à mesure du process, que ce soit le notaire justement, les travaux, etc., les agences, comment faire pour éviter les erreurs, comment valider le potentiel d'un bien locatif, etc. Voilà les deux solutions qui s'offrent à vous, très différentes. Et cette dernière offre, ben là, ça coûte quelques centaines d'euros, même pas. Tout ça pour, pour vous permettre de valider et de démarrer, ne de sautez pas dans l'investissement locatif. Ce qui peut être plus facile à faire quand vous êtes avec, avec à vos côtés, même si ce n'est pas physiquement un professionnel, mais quelqu'un qui est là pour voilà, répondre à vos questions vérifier et s'assurer que tout va bien, euh, relire des documents. Euh, quand on va chez un notaire, voilà, vous avez énormément de documents, alors lesquels sont importants et lesquels sont secondaires. Euh, euh, bref, tout un tas d'étapes en fait, que, que vous franchirez plus facilement si vous êtes avec euh, ce coaching à distance ou, ou ce coaching téléphonique que si vous êtes absolument seul et un peu désemparé et que justement vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous avez peur de faire une erreur. Voilà avec cette visite d'appartement qui justement dont le propriétaire lui est basé expatrié en Tunisie. Vous voyez donc c'est un cas euh, d'école où là bah, alors, il y a un relais euh, à Lyon mais là, la personne justement ne, a eu affaire à mes services pour pouvoir euh, gérer les choses à distance. Voilà pour ces deux niveaux de service recherche d'appartements, solutions clé en main d'un côté et coaching à distance, version minimaliste de l'autre, de solutions qui peuvent vous être utiles pour démarrer l'investissement, pour vous rendre plus indépendant, plus, voilà, plus sécurisé aussi grâce à l'immobilier en sept ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Vous avez également dans la description de cette vidéo euh, la possibilité de vous abonner à mes mails quotidiens. J'envoie un mail par jour à ma liste, ainsi que des offres. Ces fameuses offres dont je vous parlais elles ne sont accessibles que euh, via euh, la liste de mails. Donc, ci-dessous, vous pouvez euh, renseigner votre mail et je vous écris quotidiennement pour vous faire avancer dans l'immobilier et vous faire des offres. Je vous invite à aimer la vidéo si c'est le cas. Vous abonner euh, si vous souhaitez voir les autres visites d'appartements. Et Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.